Pourquoi avoir commencé à fumer, c'est comme être tombé dans des sables mouvants. Vous le savez, si vous suivez mes publications, que je considère que le tabagisme est un piège dans lequel tous les fumeurs sont tombés lorsqu'ils étaient jeunes, et depuis qu'ils y sont tombés, il aurait extrêmement difficile d'en sortir, car même s'ils ne veulent pas s'avouer, ils y sont complètement empêtrés. Lorsqu'on commence à fumer, c'est comme si on tombait dans des sables mouvants. Au début, on n'a pas l'impression d'être piégé. Certes, on sait que le sol est friable sous nos pieds, mais on se dit qu'on n'a qu'à faire un pas de côté pour nous échapper. Mais soudain, quelque chose nous distrait. Tiens, quelqu'un arrive et nous propose une cigarette. Alors, on se pose et on profite de l'instant. Et ce n'est qu'à la fin de cette cigarette qu'on se rend compte que nos pieds sont prisonniers du sable. Alors, on essaie de bouger pour s'en dépêtrer, mais plus on bouge, plus on s'enfonce, jusqu'à se rendre compte qu'on est totalement coincé. Si vous êtes fumeur, considérez que le mal est fait, c'est trop tard, vous êtes déjà bloqué dans ces sables mouvants. Et pourtant, il n'existe aucune fatalité. Si vous vous y prenez de la bonne manière, en utilisant une stratégie globale qui prenne en compte tous les aspects de votre dépendance à la cigarette, eh bien vous pouvez rapidement sortir de ce piège. Et si vous voulez recevoir les meilleurs conseils pour arrêter rapidement de fumer et préparer en douceur votre mental à passer à l'action, abonnez-vous à ma newsletter, c'est gratuit, le lien dans ma bio.